Donnez-moi des idées d'ailleurs de, de Subgold chat. Vous avez quoi comme idée là Donnez-moi des idées. Ah, mais oui, Azir Jungle, c'est méta. Mais fermez la. putain. Au lieu de. Ah, duo bot Trop bonne idée Ça vous dit on fait une duo bot avec Iris tout à l'heure C'est. Oh la vache, le bordel Mais moi je veux faire l'amour <rire> Il me fume Ah, c'est bon, je suis de retour. Mec, j'ai une autre idée pour Subgold. goal Duo bot. Ah, combien <rire> Ah ouais j'avoue c'est terrible Un Diobot à 700 subs tous les deux Putain c'est génial Syndra Lux en vrai ouais. Lux ouais Après je peux jouer Vel'Koz aussi ou Zira Zira c'est mieux je pense Allez Cindralux, c'est bien Je veux pas avoir ta Zira va te faire Non non non non, mais t'as jamais vu ma Zira mec De la part du monteur il est horrible merci Asso L'enfoiré Bah gros caca boudin Voilà dans ta gueule C'est un Silas au mid Hop directement Attends, mais pourquoi tu joues Yorick, Yur mec Mec, c'est quoi ça T'inquiète pas, frérot, c'est ma stratégie. Yorick Putain <rire> <rire> En vrai, tu me mets pas confiance <rire> Imagine un cul la game. On a pas un cul à peu, game. putain Plutôt jungle. Voilà, les potes, j'espère que vous êtes là. Euh, je suis Jack Darius, votre streamer et youtubeur préféré. J'espère. <rire> Aujourd'hui je vais vous sortir un Wukong Comme vous n'avez jamais vu les potes Ça va être incroyable, ça va envoyer du lourd Le style vous connaissez, c'est de la p en jungle Pour commencer, donc ce qu'on va faire nous C'est aller lui rendre petite visite directement Dans sa petite jungle, au calme Pépouze, directement en le neuf vert Parce que c'est cool C'est parti La Kirikou Maske euh, du, du S bleu, au vert, oh, au vert, au rouge Au vert, ouais, je J'espère que vous passez quand même un bon moment dans la vue que vous rigolez moi, bien je un très bon moment ouais Bah tu vois la game Azir là que tu faisais la gueule Bah moi c'était la game d'avant tu vois je faisais ma gueule Non je... Alors, frérot dis pas que je faisais, je la, faisais gueule. la gueule Non je faisais, faisais pas la, la gueule, gueule. T'aimerais que je fasse la gueule mais je faisais pas la gueule Les, les gars est-ce que Jack faisait la gueule pendant... Non. Ah si Si je la touche avec un E elle est baisée okay. frérot, Quoi Mais attends mais frérot tu l'as une veille tout mais t'es trop fort <rire> frérot, Tu fais trop le mec j'ai gare <rire> Vieux mec va. Il a fait la Kirikou moi ce chien Et après il fait le beau, il m'a fait la Kirikou et après, en plus il me fait le beau ce fou <rire> Je crois que c'est le cul qu'il faut quand même augmenter en faire. Peu. Tu peux venir mid en vrai Comme ça tu mets à crash Parce que là je fais back là Ah parce que maintenant il faut que je vienne t'aider au mid Ok ok ouais, Ok c'est ward Ok il s'est tué là Ok il est sur moi Ok il a pris mon bleu, non ouais laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Ils sont deux au top, non fais pas ça mec. Ouais c'est dangereux ils savent, ils ont l'info. Non je pense pas. C'est bad Call ça, non non avec c'est tranquille, avec Yorick c'est tranquille. Ah ils veulent vraiment que je les aide, je vais aller au bot en fait. Vas-y vas-y, emmerde-les le temps que j'arrive. Attends mais par contre toi le temps hein. Ouais, Bon, j'ai mon équipe. Oh la je... oh la, les dégâts, putain. Oh putain, y'a ça et là, oh. oh. c'est là. J'arrive. J'arrive, j'arrive, je suis là. Est-ce que tu peux jouer KSNT Je joue pas top, frérot. Je sais pas jouer KSNT. Oh, dommage. Et ouais, euh, il me troll là. Ah, Harry, fais gaffe, Harry, Harry, Harry. <rire> Taré. Elle me fume Le très a down en vrai Ouais le très a fait de la merde. Mais bon après il était Ivrasou hein, c'est tout hein. Voilà. Vous êtes full je vois pas l'intérêt de votre compo, frérot, on s'en bat les couilles. Non mais on a si troll pas... frérot Calme-toi C'est un truc de dingue Salut j'arrive en plein milieu de la game, la ça, <rire> ça me fume ça se passe bien, ouais voilà, les games sont pas super bien. Le problème c'est que. Je vais y aller mais trop tard, hein, je pense. Pourquoi tout le monde se bat Pourquoi euh... Pourquoi se battre Non, non, non, non eh putain, mais pourquoi il y allait Ils se donnent quoi Ouais ils font le, le, les râles du coup, Gratos. Ça me tue quoi Wesh Marrant hein, les hitbox en vrai. Nous le Mundo et moi on s'est bien remis là. Après je suis bien hein, dans la game en, en règle générale. Hein. Bah moi si je touche la DC il est mort quoi mais... La Harry pareil et le Silas pareil en fait. Mais il est pas simple, le Tam Mais... Attendez je suis fou je comprends hein. J'ai pas vu son spell partir et là il a disparu de la map. Oh putain. Dans le bush mais pourquoi oui. il est... l'a il il pas tué le Mundo Ok bon find my C'est bien ça. C'est bien, bien Mundo. Vas-y, fume les, moi. Nickel ça. Mundo il fait trop le taf mec Oh <rire> la vache <rire> Oh c'est bon ça Oh le curassier hein. Incroyable Non il y a... je suis là mec J'ai pas touché Oh je l'ai cancel hein Je oh, pas l'ulti, je vais attendre Là je l'ultier toucher l'ulti là si tu peux y aller les lo est low Nice. Ouais, ce que un... on fait des dégâts, fond, frérot. Ouais, t'inquiète. Moi, je pense que c'est un baron là, hein, ouais. Ouais, go go. Allez-y, allez, allez J'arrive. Nice. Oui. Bien joué. J'aurais pas dû sortir de l'utilité de Jin. Barre-toi, il est juste là. Je tue, je tue, hein. Regarde. J'arrive. Parfait, il s'est tué seul. Ah, il fait chier, gros. Wow, les dégâts. Dès que j'ai mon coup pris je pense qu'on a, on a win la game enfin, On a win On joue bien Ok bien joué, ça se joue là par contre. Vas-y vas-y vas-y Je suis en vas -y, vas -y, vas -y. Sur le techo, je suis en flank, un E, un E, un mort hein J'ai pas mon smite, Ok. dégoûté Ok j'ai le bloc, ils peuvent plus jouer, ils peuvent plus venir, ils peuvent plus venir J'ai pas mon smite Ah ouais eh, on joue quand même hein Flo, pas de problème mmh. oh, on a pas a faut m'aider, faut m'aider Faut m'aider, faut m'aider bon. <rire> What the fuck Je suis en train d'être big, moi, mon frérot. Non. Ah, merde. Derrière, derrière, derrière. Ok. En plus, il push mon jeu. Incroyable. Oh, mais mec, incroyable, hein, la game. Derrière, derrière, attention. ouais, heureusement. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Euh, le Drake, là. là le Drake, game, le Drake, le Drake, tournée, le Drake, hein. Quoi. T'en fait quoi, lui Comment que tu le tues Oh, oh c'est terrible Comment c'est C'est va... vraiment de la lune ah. Ouais, il est sur le sont oh. ah, ah, ah, ah Vraiment, je vais au du Nash Je vais au de Drake, je vais faire un solo Nash Oh, je fais un solo Nash Ils ont pas l'action C'est bien, ouais oh, Je vais plus... sur le, Rake, r le Nash comme... <rire> Oh mon dieu je le, tue, je le tue hein Regarde, je le détruis hein Regarde à bras de mes ghouls hein Vas-y défonce le Regarde là Oh putain Je vais mourir. Oh bien joué Elle est morte. Là bah, tu tue au ghoul, ok Elle est morte Non. Non dommage. Attends, euh, Viens, reviens au mid, reviens au mid. Non c'est bon, t'inquiète. Bon c'est bon mec, on a gagné hein. <rire> on a gagné je sais pas, je Je l'ai eu, eu au goût le j'ai juste mis un. Oh mec, elle était belle la game en vrai. Hein. GG mec, ça. Bah hein. ouais, ouais. Franchement... Ouais. Euh... One more jungle deep, let's go <rire> Voilà YouTube si t'as kiffé la vidéo, voilà, petite vidéo Wukong et tout, ça a été un peu compliqué à un moment donné comme tu peux voir, mais on est bien remonté, on a fait le taf avec Iris, super game en double POV en plus ça te fait plaisir, j'espère que t'as kiffé, n'hésite pas à lâcher un petit like, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, voilà t'as vu le Wukong aussi comme ça envoie du lourd, la MS est formidable grâce au Shojin comme t'as pu le voir, encore une belle game aussi euh, du côté de Iris en mid lane, n'hésite pas du coup à te follow aussi à la chaîne, bisous et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube, c'était Jack Darius, let's go super.